politique après installation forcée milan maniga en tête conseil qui prend le dirigeant qui des pays à un petit bout de temps transition en pile moun pour qu'on primature gagné réel et c'est si lui même qui détente tout pouvoir politique là et madame maniga ak moun, yon pou fè election, à l'autre autres il y a travail pour faire élection c'est ça nous cap à prendre un et puis dans ça il fait qu'on dans le moment il y a installé ministère affaires commerce mais monsieur les états unis forcé ne prend une transition que nous pouvons connaître qui s'allier. en pile monde dans la classe politique là, pourquoi d'accord? Et c'est ça qui a continuer comme bataille pour le moment. Il y a effectivement, il madame Maniga retire l'école pour payer capable de délivrer. Est-ce que ça va le faire? C'est une situation à suivre Pays a pral déclenché na yon guerre sans merci qui pral menin tout na yon guerre civile en d'abouté papa de saline. Ma compta présenté ne toute information ça ou nouvelle la poujodia. Moussa li tout monde n'a cap suivre nous tout dépend de qui est qui côté et du moment où pral regarder et puis tant de vidéos Pas oublier soit peine retrouver ne, retrouve, ne rejoindre nous ou connecter sofia TV 83. Haïti et sécurité bon examen non non la quoi périsse qui entre si de go naïve ni bien aimé qui c'est CRDI, centre de réception et livraison documents d'identité dans ville Saint-Marc, dans le département de la Tibonite. Le fayon demandé 500 000 pour la libération, le dossier continue de suivre. Le point de a gagné un représentant du commissariat Doamoun, qui doit visiter Haïti. Dans le Joukab Vignola, le représentant de pour rencontrer plusieurs membres dans secteur national. La qui a parlé de l'Oamoun et qui visiter plusieurs prisons en Haïti. C'est pour ça plusieurs autres essentiels qui ki pral dans le journal. Pour aujourd'hui, merci à vous-même qui connectez. Pas oublier, nous sommes 8 février 2023. Ou connectez Sophia TV83, réseau information. Quelle que soit façon, on nous met stratégie sous pied pour nous dire, Madame Lalim, personne non grata en tant pays. Pour nous dire, Madame Maniga, Madame Maniga, nous oblige pas non que nous pas maman, nous pas papa, sans groin, sans guenne ça yo. Nous pas gué aucun rien pour nous wè avec yo. Femme ça Nouella qui presque mourir là que Nouella yo point yo mettre sous pouvoir, pas lui-même, c'est lui qui t'a fait constitution 87 là qui t'a remettre obligatio, qui t'a remettre pouvoir à l'international là. Pas oublier ça, on veut que nous comprenons ça. Moune sa ke noue yo place ke kap vin fe makak l'an figinou la. Et sa peut-être te sa ke même mou, moue mou gon problème avec maladie. Moue go problème avec la mort. Moune pou yo pas se pren yo. Se yo noue l'an figinou. Juska maintenant. pendant ke la mort avec maladie apon met de sante gen ti moun. Gen ti gasson gen ti fik la la vie ya. Gen de mal kadik le kap l'an figinou la. Pou yo faire fon sel goûte avec yo. Non. Non. Gen moune, moun. Le ke yap rentre l'an société ya. Maladie supposée si éteindre souffle. Là, la doux, c'est la nature qui a fait ça. Je dis de à des gens, nous supposons si faire le même genre ja avec Asimi Goïta. Mesdames, femmes, je suis frustré en pile après la mort du président Jovenel Moïse. Pour nous garder des gens qui ont craché e sur l'avenir du peuple, mais qui ont fait nous croire, c'est pour le peuple qui a travaillé. Malcard dit ça que nous est devant nous là parce que présentement moi pense que c'était un rêve qu'elle te yé. Madame Maniga, lui-même même là tu as pas il, lui pas tu as rentrer là encore aurait qu'elle fait devant peuple là parce que c'est un monde qui mettait pays à la ya. et c'est un monde qui a rentré en dedans fatra qu'elle te fait en dedans pays là parce que voyou ça sa, sangouine ça, sa, c'est lui-même qui te mette constitution au profit des oligates, au profit des de communautés internationales en de pays. C'est lui qui te met Maintenant yo prend yo ratifier le souli. Moi-même je moi pense que et peut-être ça que moi-même moi, moi excusez-moi mais pour nous-même qu'à partir là viens obliger par quelqu'un respect pour ça. Fatras ça yo pas de respect pour yo. Fatras ça yo. Ou pas capable de faire la figure. Moi excusez-moi, me dis-nous. Moi excusez-nous, parce que des fatra, faut qu'on balance yo ou retire yo. Des sangouin. faut qu'on retire ça yo la figu moun. Moi même moi pense que voyons ça, nous oblige de mettre n'importe quoi. Nous oblige d'employer n'importe n'importe ça. Sa, ça que nous avons pou pour pour belle ça yo. Nous oblige. Ça qui n'a pas gardé là. Ça qui n'a pas gardé là. lui même, il était supposé présenter devant le peuple pour lui demander excuses, Parce que si le pays arrive avec la constitution ça, qui là, c'est fort, parce que c'est moins que tu travailles sous lui C'est moins que tu mette là. Qui fait ouais pays arriver à la que qui est là. Non. est plutôt vient rentrer le même fatra qui mettait là pour le vin bafouer nous, pour le vin salféger nous. Maintenant, nous, oui, le président Jovenel Moïse qui t'a campé, frère qui t'a attendu pour te retirer, bini avec toute la lime en de pays. Là, nous voulons comprendre, là, moi, président Jovenel Moïse, je de Mme Mandigatou. C'est tout le monde qui te assassine assassiné, président, oui, Il y a le pouvoir en de pays. C'est tout le monde. Nous avons été qui ne pas vlés, parce que le président Jovenel Moïse te prend soin pour te éliminer Bini en deux pays. C'est peut-être ça qu'il a joué la Suisse. Pour te organiser, pour retirer eh bien Bini. Nous avons fait ça qu'il a fait avec l'autre corps étranger. Il faut seul le coup de crayon. dit Fatras, fatras tant nous, poubelle tant nous, nous ne pouvons pas régler en, en Haïti. Bye bye. Le président Jovenel Moïse, vous non grata. Et le Président Jovenel Moïse tap tout pour voyer Madame Laline non grata en de pays. Eh bien tout groupe ça yo, Madame Laline te fin fou, comme te constate que le Président Jovenel te vire d'Oba, États unis yo arrange yo avec toute institution vagabond, vagabond en de pays, sans gwen, sans gwen en de pays, mais gwen, mais gwen en de pays, yo arrange yo, yo elimine avni, peuple. Maintenant, c'est yo, maintenant, y a bail pouvoir ça yo le pays d'Haïti mais nous même nous ne nous pas prêter là parce que la Pase bataille là pour aller au-delà maintenant Asimi Goïta li camper li nous king au Mali et c'est là que le Canada y a, y a un gros problème avec Asimi Goïta Asimi Goïta mesdames et messieurs qui représente Mali yon tout que ke... Jean-Jacques Dessalines, le peuple haïtien, les Africains rentrés en Haïti, bataille eh bien, pour libérer le pays d'Haïti. Comme les haïtiens rentrés bataille, le peuple noir montre qu'ils sont capables, sortir le pays. Là, ça qu'il de prendre liberté pays. Selon tout ça qui dit, nous c'est mettre la caille, nous, la main, nous c'est main, nous. Maintenant, les et eh bien qui campent qui dit, Les papes qui étaient blancs marchés sous encore Les papes qui étaient blancs marchés sous Mali encore. Les papes qui étaient blancs piétinés encore. Après, blanc, c'est blanc. Maintenant, nous parlons de décision blanc encore. Nous la une décision pays nous. Nous la décision... Nous, nous, avons une décision de décentralisation. Nous pas besoin de voir ça avec des Nous, nous pas besoin de alimenter la cai nous. Nous voulons des la nous avec des dirigeants la nous. Nous pas besoin d'aide internationale encore. Quelque soit ça vous voulez quel que soit ça y voulez nous pas besoin d'aide encore. Eh bien, Asimie, à côté de lui, il était chassé. Il chassé. Le gouvernement français qui te voyait la mille. Et eh bien, directement au Mali, et eh bien, l'imande pour yo quitter. Pou ou bien, yo accepter pour ça sekè ou bien, yo accepter quitter, yo pas besoin qu'on est, sans ça, yo ba de délai, et eh bien, pour yo quitter, et eh bien, Mali. Même côté à nous, que le Canada a parlé crack, faut à dire, c'est moun qui fait un boss qui sous, et eh bien, c'est moun qui mouè tafia qui sous. Nous, gouvernement, Canada, États-Unis, ainsi la France, c'est trois assassins qui mettent en tête ensemble pour démoraliser et détruire, pour ne pas quitter personne, pour ne pas quitter aucun autre pays qui voulait avancer, pour avancer. Et mais là, nous même quand nous là, nous-mêmes, nous qui vivons la caillou, ils faire nous détester et pas comprendre la réalité. Maintenant, nous dit la réalité est là, nous De Deux, deux. Il a rentré en catimini. Il a rentré doucement. Y a pas qu'à faire, genre, y a fait là. C'est peut-être ça que nous dit population ici, non? En nous ressaisissons, nou. en nous remodifions bataille là, parce que bataille là faut que nous relancer le plus fort. La poule figu faut que nous préparions pour nous replier. nous replier. Mais la poule figuio, c'est nous pour sortir gagnant en de bataille ça. Mesdames et messieurs, c'est avec nous. Juste, frère, comment y en de pays en pile le dossier? Comment Bonsoir PDG, bonsoir John, bonsoir Madame Sarah, cap suivez-nous à distance, et bonsoir avec chaque fidèle auditeur, auditrice, rapide, rapide, avant que nous regarder qui ça qui domine l'actualité, en un petit coup d'œil, quatre ans après que Ariel Henry finit installé au Conseil de Transition dans le niveau du ministère du Commerce, eh bien, ambassade américaine, non qui fait, féliciter gouvernement ariel Henry, qui prend décision pour installer le Conseil transition. Côté que l'ambassade américaine fait qu'on est souhaitait que tout acteur politique yo mette tête ensemble avec une qui n'avait pas de manière pour être, mais qui mesure capable libérer de libérer Haïti notre situation critique retrouver dernier dernier Eh bien, si l'ambassade américaine parlait de installation du Conseil transition, Daniel Foote lui-même lui pas été bouche peut-être que Daniel Foote lui, lui fait qu'on est clairement que Conseil, transition, ambassade américaine, imposé à l'Italia, a échoué, rapide, vite, le Pagabin là Même ça, avec tout notre projet que les États-Unis mettent devant Ariel Henry, ils ont tout échoué. Depuis que Ariel a assassiné le président Jovenel Moïse. Daniel Foote, continuez-vous le dire, en 2021, vous parlez parlé de nous. Tout un pile bagaille, jeudi 2022, nous, on s'est caprivé, eh bien, nous, on peut mettre en application ça que je Était la pour vous, que ce de conseil États-Unis, imposer Haïti, lui pas parler, pièce côté, selon ça, Daniel Foote, c'est qu'on est. Nous prenons le passage dans la commune de côté que jeudi, mardi, 4 février 2023, il y a un gros accident de circulation. La commune de nez, il y a plus 9 personnes qui sont blessés dans l'accident ça, neuf personnes qui sont blessés, dans le niveau poil, les niveaux têtes, les niveaux ventes, les niveaux coups. Avec 9 personnes qui sont blessés, dans l'accident ça, accident ça produit, non zone qui est faux carrière, dans ben. Pour nous, machine, t'es plusieurs mounes qui sont vraiment onble avec Marcin Joujadelle pour être capable de livrer la 8e section de l'ONG et de livrer dans la localité qui est les focaillé, machines machine de sa qui la cause 9 millions blessées dans le cadre d'accident. Après que la mairie haïtien, a annoncé que le carnaval national a bien fait 19 pour livrer 21 février, Capbini là, et bien soit ça, déplaît tout pas. Mairie au Prince, qui a porté la malle là, le salop, ne pas remettre ça là, le teilla. Et bien, mairie porte-prise qui a interprété comme magistrat Lucien janvier annoncé que mairie au Prince, après carnaval national parle, sorti 19 février pour y vivre 25 février thème carnaval mairie porte-prise là pour année 2023 c'est réconciliation pour la paix aujourd'hui Toujours, magistratic, c'est qu'on est un comité qui est composé de artistes actifs qui parlent pour organiser carnaval 2023. Les gens qui le comité a c'est Yves Penel, Stevenson Telford, Jean-Luc Joseph, Josué Erol, Lecote Georges, Ivena Josama, Yves Dézier, Grégory Jacques philippe c'est un total ensemble de monde qui fait partie du comité. Carnaval, l'héritage principal organisé dans le pays, a sorti 19 février pour y arriver le 71 février. Le 5 samouraïs, magistrat, le 6 janvier, Parle, par, a, presse, a, qui est en fait pour l'héritage principal. magistrat ma, janvier, parlez même des faces avec n'importe quel consommateur, qui sont en pour de Le magistrat janvier, Charles Macron doit le carnaval là, par les depuis deux semaines, nos magistrat. Le magistrat janvier, Charles Macron doit le carnaval là, et l'a tout le magistrat janvier, tout le monde, il ne bas. Même direction de l'Ouest, police, là, à la patrie, la a de, de magistrat, janvier. Et vous, vous ça que le magistrat, ancien sénateur, seul Simon Deja, victime de l'attaque groupe Nègre-Amé, dans la commune Bon Côté que, ancien sénateur, Deja de Simon qui a sorti la Cali, dans la commune Sodo, a dit attaquer machine, et a ouvert le coup de balle. Sous-machine là, machine recevoir plus de coups de balle. Le bon chef pour sénateur, Jessel Simondea, c'est chauffeur sénateur qui lui veut en balle dans coup vite machine là qui volait sous sénateur la cause que sénateur lui-même l'a des blessures la avec les sénateurs qui a des blessures la dalle C'est presque même phénomène, Joseph Landéla. Même petit bagarre là. Bandit le saviez que mon paris est identifié. Si le relateur Matéran dans pas commis un coup. Quand pile coup de balle tiré dans la zone saviez Matéran, quand Bandi le saviez, il a tenté de prendre une machine, camion gaz, qui peut transporter gaz dans la Tibonite. Il faut toujours dire quand ça me dis que c'est ça, que Bandi le saviez, il a un coup Matéran. Il y a un passe qui sorti blessé et puis il y a un cheveux de taxi qui sorti blessé durant l'attaque. Nous prenons le temps de dans la commune de que, par rapport à l'opération que la police a menée dans le Kouadébouké, dernier temps de Kouadébouké, il finalement un météo dominé. Il y a présumé bandit qui est le Jerry Jédi. Jerry Jédi c'est lui-même qui se chef gang dans la localité, dans corail, qui est le petit ministre. Et bien, j'ai dit ça, ni qui était flippé, le boulet, commissariat, corail là, ce même qui se passait là. Nous parlons de fois ça, non, commune sera Côté que nous vite l'homme, continue à faire parler de lui. N'a commune sermate. Cambounet, mardi, mardi 7 février 2023, par visibilité l'homme, kidnappé. De monde dans la commune Et chaque qui belle, la question de l'homme non, automatiquement, les non, qui ont été en train de se avant Ils font fouiller la caillou de la tête aux pieds, ils vont depuis ces bagailles qui sont là, après ça, ils allaient faire des le qui ont caillou Cependant, jusqu'à présent, la famille de Mounsao n'est pas en mesure pour être capable de ensemble d'éléments d'information. Qui côté de Mounsao, on est là, je suis vite l'homme a réclamé pour libérer deux mounsaillots. La première question kidnapping par rapport avec Bandit Bad Vitelhomme qui kidnappait Odner Lante, qui se professeur dans le lycée Jean-Jacques Dessaline, eh bien, direction lycée jean Jacques Dessaline annonce que Yo Soné Potio jusqu'à ce que.. Vous groupe de Vité Lomna, river libéré, professeur ordinaire Lanté. Et bien, toutefois, fois que dit Vité Lomna, pas libérer professeur, lycée Jacques Dessaline, top que fonctionné. selon ça, directeur général, lycée Jacques Dessaline, fait nous connaître. Nous prête, la question, lycée Jacques Desalines. côté que, plusieurs dizaines d'élèves, lycée Jacques Dessalines, manifestés dans la au prince jeudi, mardi, 7 février, ça. Élèves lycée, Jacques Desalines, nous, t'es pas couru plusieurs yells, dans la hypothèse, côté que chaque école, y'a croisé sous route, yo envahis un en de l'école ça y avec galette, avec bouteille, y'a pas ce que vous capabouez, comment que l'école ça, capable de fonctionner, même avec lycée Jacques Desalines. Ensemble, élèves, fait qu'on est. Toutefois que en divité l'homme pas libéré, progression et de nez à a continué à avec mobilisation jusqu'à ce que les revendications soient satisfaites. Le commissaire Nations Unies, Nations Unies, Volker Toc annonçait que sorti 8 pour y 10 février 4 vignes là, vous bien pour faire une visite en Haïti pour garder comme question doit mouliner en Haïti. Volker que la guerre parler avec plusieurs dirigeants dans le secteur dans le pays, a qui mesure, capable de réaménager question droits dans le pays. Mais ça, ça avec le commissaire Nations Unies, sur que c'est qui se que je suis nous je suis là, faut un coup de tête dans le pénitentiaire national. Faut un coup de tête dans la prison, dans le département. Parce que, plus un million, à une situation qui demande d'elle. Non seulement, on a tête dans la prison, faut un coup de tête si c'est l'air pour nous, volker Parce que, j'aime ça, autour, il des gens qui vivent là Faut un coup de tête dans le Berlin pour nous. Faut un coup de tête dans plusieurs villes dans pour nous. Parce que, que, pas de pour nous. Faut ou, parce que droit, mon million, continuez à respecter la ville, pour rester. T'allez, t'allez, t'allez, t'allez, t'allez, t'allez, t'allez, excusez-moi. Comment monsieur René? Volcatique. Okay. Okay. OK. Qui ce à lié? Je sais le commissaire la question des États-Unis pour doamond. Pour doamond. Mesdames et messieurs, nous même cap côté là. Est-ce que nous est-ce moi je veux que nous ouais et nous comprendre qui ça passé là. Assimi Goïta meni, mets devant nous là. Assimi Goïta Mali. Sot mette le de yo en Afrique, Mali, ou yo mette le sou sou table, comme yo moun ki pa ka mette pièle Mali, persona non grata li pa capable pa bal Mali. Yo mette le de yo, yo pousse sel, yo vire le fanta di son chien, yo di li pa ka mette pièle Mali encore persona non grata. Maintenant, qui va le venir, il juste. À partir de mai, 4 février, 24, 8, qui tu se sais reconnissent dans la question de droits humains à présent dans le pays, dans la, PIA, la de visite de deux jours. Côté la paix, vous passez 8, 9 avec 10 dans le pays. 24-8, fait qu'on est là, avec plusieurs mons, la droit monde dans le secteur droits humains en Haïti et puis avec plusieurs monde dans la question politique du pays. Vous continuez à parler. sinon vous voulons comprendre, vous ne si vous mettre nous ne comprenons pas. nous mettre pour nous retirer, grappier, ça sans gouer, ça pays fait voyou, sans bain, sans prendre douche. Là, ils sont là, ils là, sont là, ils sont là, ils là, nous même cause, pas nous parce que nous pas Sangoué, ça y a shooté l'an pays l'empire, et puis, c'est Haïti. Même si on te ou nous t'éloignez, Vakabou que yo baye pour ancien premier ministre, eh, ancien premier ministre, Michel Martelly dit a que Afrique chassé, comme yon un gros volet, Laurent Lamotte. La Laurent Lamotte, côté que Afrique te chasse comme yogo vole. Yo décrit comme personne à non grata. En Haïti, là, en Haïti, yon mette le premier ministre. Jodi, à nous-mêmes qui campé avec Varabo Salsa, l'enfant figure nous qui parle le micro. Maintenant, Capdu, où il veut aider Haïti, qui manque même de présenter l'élection pour président. En de la Kaye, nous côté que y'a fait nous mal en Afrique. Jodi, y'a eu prendre Haïti pour côté que vous venez piétiner, rentrer, faire ça y'a eu Pas ouvrir yeux nous. Fok nou mette moun sa yo de yo. Fok nou di moun sa Si que Afrique capable rekonet yo, comme des persona non grata qui pa ka pays pe d'Afrique, nous même la kaypa nou. Nou pa ka poubelles, ma poubelle. Nou pa ka ma fatra. Nou pa ka de sangou sa yo. Il faut vais juste mettre parce que c'est ça Vraiment, fuck le peuple à campé, fuck nous campions, nous à, campi, fuck nous à notre stratégie. Pour nous arriver dans le Mounsao, pour nous dire Afrique mette Persona non graté, Nous-mêmes tout nous mettons des personnes non gratuites. parce que ou pas éligible. C'est si Afrique est capable de faire, pays noyau est capable de faire, c'est parce que c'est méchant, tout la caille nous. <t un <t un>